Bon c'est pas grave, ça existe. Bon ta... non non reviens, laissez reviens, chef. on refait, on refait, non ça arrive ah Attendez, laissez -moi, faire, laissez moi faire, laissez moi faire, laissez moi faire Merde Kobe, oh putain bien joué la Kobe <rire> <Culture kick>. Ah <rire> bah kick Kick oh. et kick en fait ouais. <rire> C'est ouais, ça ouais, le ouais, problème, ouais. culture kick hein. Non les gars, dernier round euh, pour faire plaisir à papa quand même. I just save your life. Enfin Juste hein. quoi. Non, non, non, non. Ah full oui, diggle, full diggle et on fait un totem. Ah go ouais, refaire le ça. totem, go refaire le totem. Go okay, totem, moi euh... je suis tout en haut parce que green, green, je suis de totem. Totem. totem. Oh yeah, comme totem with a squirt. Please, please, please. Oh. please. Go on the totem. Go <laughs> totem. Ok, where are you from, guys? Oh, We are from France. <laughs> <laughs> France? Yes, yes, yes, yes. yes. Okay. Mais ça glisse de malade Et je crois que c'est pas permis par le jeu de faire autant de totems. C'est du vaniche ah. ah. ah. ah. ah. Oh Oh, oh. T'es pas élu. Derrière, derrière toi, derrière toi le, le, le last. Derrière toi, derrière part. toi, vite, vite, vite Le, le casque, non, casque numéro le, le, le, le, le scope, le scope, le scope, le scope Oh, oh là, là, là là Oh le droit encore, encore, encore, mais encore Si tu clutches, c'est vraiment le meilleur clip hein. Dommage ça aurait mais, été. Se... Mais en fait il est con cool. Oh ah, vous savez comment faut pas glisser Prenez pas de Kevlar on sera plus léger. Trop tard. Il veut qu'on win on. Il veut qu'on win. Ok ok. Donc, go win. only hein. only. Ah merde. Putain. Ok ok go win. Suivez-moi, c'est par là. J'ai craché sur mon écran. <rire> Ghost boots fontaine. Vas-y attends, toi ici comme ça tu pourras voir au-dessus de la plante. Mec, il... Je vois au-dessus de la marijuana. Ah, ah. Bah, t'as sauté, j'ai disparu en fait. Le mec, vraiment, qu'ils prennent des boosts à 50 <rire> Laisse-moi prendre la ligne, ils mettent de la team. Ah, tu derrière toi Ah, oui, en plus oh. <rire> Je suis désolé. Merci, Maurice. Oh non, t'es oh. dur. Global. <rire> Et ça, c'est oh, global. global, hein oh, Global. En haut à droite, Voilà, il avait de l'IQ, je le savais en bas à gauche maintenant, il, il va revenir. Voilà. Maintenant il va repiquer en haut. Et là, là, il va, maintenant, repiquer il va repiquer en... En... Ouais. Non, il va repiquer en bas à gauche. Peut-être, ouais. J'ai trop d'IQ en fait, c'est pas pour vous. Non, tu arrive. vois, il est à gauche. Tu vois Aïe, toi le dites. Oh Il est con par contre. C'était <rire> tellement nul. Il s'est dit, si je suis au milieu, personne va me prendre. Tu peux planer rare comme les bouts de cristal Viens en loin Je rêve de nous deux assis sur le sable Gère la nuit, dans ce mal Je yeux dans le ciel, n'égale pas la couleur Moi toi je me noie dans cette merde Pour m'oublier au moins quelques heures rejoins là, elle pourrait tout changer Pourquoi lui faire la biche T'es peut-être le rappeur dont elle rêve Mais j'ai peur, peur donc je tue Larmes aux yeux donc je tue Faut toujours que je tasse, que je colle, que je boive, que je parte Que je taille, c'est foutu bras, sinon je pense à toi Merde, j'ai toujours ta voix dans ma tête De ma drogue, tes moments, t'es ma, ma belle, belle. Smile triste sur la, la